Amis Bonsaïka, bonjour Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la défoliation, ce que je pratique sur certains arbres. Je suis Hervé, Hervé Revelard. Bienvenue sur Art, Paysage, Formation. Je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986. Alors si tu veux apprendre à faire du bonsaï à partir de rien, reste sur cette chaîne on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï. Et tu pourras dire avec fierté, c'est moi qui l'ai fait. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et si tu veux recevoir toutes les notifications, n'oublie pas la petite cloche juste après. Et bien sûr, mets-moi plein de likes et plein de commentaires, cela fait toujours plaisir. Mais si tu veux aller plus loin, tu remarqueras qu'il y a un petit onglet merci juste en dessous de cette vidéo. Alors si tu as apprécié mes contenus, merci de ta contribution. Tu peux aussi utiliser tous les liens qui sont dans la description de cette vidéo. Tu pourras y trouver des articles qui pourraient éventuellement t'intéresser, mais sache que quoi que ce soit que tu achèterais par l'intermédiaire de ces liens, ça me serait automatiquement commissionné, bien sûr à condition d'utiliser le lien. Et ce serait pour toi une autre façon et une bonne manière de contribuer à la chaîne, afin de m'aider à continuer à vous faire des contenus de qualité. Ceci est dit, je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la défoliation, ce que je pratique sur certains arbres. Je ne le fais pas sur tous, il n'y a que quelques variétés sur lesquelles je le pratique. Donc, en général, c'est des essences à un développement assez fort qui me produisent entre-nœuds très longs et des feuillages assez grands. Ça, c'est un Leonymus europeanus, c'est-à-dire fusain d'Europe. Je le pratique aussi, je l'ai fait tout à l'heure, j'aurais pu faire une vidéo, mais bon. Ça, c'est un très vieux boule de neige. C'est un Viburnum opulus. Là, je pratique une défoliation totale parce que ça, c'est une plante, c'est un arbuste en fin de compte, qui me produit vraiment des branches très très longues avec des feuilles très grandes des entre très longs, donc là en plus je l'ai entièrement retravaillé, je l'ai reformé un petit peu, euh, j'ai essayé de lui redonner un nouveau style, maintenant j'espère qu'il va bien réagir. Donc on va continuer de faire celui-ci, hein, que j'ai commencé sur le haut, vous pouvez le voir. Eh bien c'est pas compliqué, voilà, il suffit juste en fin de compte de tailler, moi je tape la branche avec les deux feuilles du bas en même temps, vous voyez, et je coupe, voilà, donc j'attrape la branche, je coupe sur le premier œil, ou le second, ça dépend. Voilà, je peux laisser les deux petites feuilles du bas éventuellement. Alors là, on est dans un style nez hein. Alors il y a plein de petits fraisiers au pied, hein, vous pouvez le voir. C'est la petite fraise de bois qui est excellente. Alors, au prochain rebotage, je pense que je les retirer Cet arbre-là n'a pas été rembotté au moins depuis 4 ou 5 ans. Mais euh, bon, vu la taille du pot, il s'emporte plutôt bien. Il réagit bien au travail. Vous verrez euh, d'ici à moi, vous verrez comment il, il va réagir à ce travail-là. Alors euh, malheureusement, celui-là, contrairement à beaucoup d'autres que j'ai, il ne fleurit pas. Il fait très très rarement des fleurs. Et donc du coup, je n'ai que très rarement des jolis petits fruits roses que l'on appelle des bonnets d'évêque. C'est bien dommage parce que c'est vraiment euh, très très joli. D'ailleurs, euh, je vais aller vous en chercher un. Je vais vous montrer un peu la, la fleur, à quoi elle ressemble. Alors en voici un qui est tout en fleurs. Hein, vous voyez les petites fleurs qui font. Du fait qu'il fasse beaucoup de fleurs, il est quand même beaucoup moins fort au niveau du développement. Mais bon, là je vais le laisser comme ça, parce que ce qui est très joli sur, euh, sur cette variété, c'est quand même les petits fruits qu'il va nous faire par la suite, qui sont roses, roses bonbon, en forme de bonnet d'évêque. L'an prochain, je pense que je le mets en poids bonsaï. On va quand même y poser euh, quelques ligatures et lui donner de jolies formes. Il commence vraiment à être sympa. Malheureusement, euh, tout le bois euh, mort s'est complètement effondré. Et il continue à s'effondrer, ce qui est assez dommage c'est un bois assez tendre hein. c'est un bois qui, qui s'effondre facilement avec le temps, il n'y a rien à y faire hein. il n'y a aucun produit qui peut empêcher ça donc on va continuer avec celui-ci et nous y allons, franchement Alors pour parler un petit peu de l'historique de ce fusain, c'est un arbuste j'ai prélevé chez un client il poussait dans des crottes de pierre c'est pour ça que les racines sont ainsi je ai trouvais relativement intéressant alors c'est vrai qu'il a un gros tronc principal ici et qu'il a ses racines Alors, il y avait des personnes qui m'avaient suggéré de plutôt simuler un rocher ici je ne sais pas moi j'aime bien comme ça dans son format Néagari. donc Nagari, c'est hein, racines apparentes. en pratiquant cette taille hein, en même temps on en profite pour restructurer un petit peu l'arbre vous voyez, il a fait une fleur quand même là, on a une fleur. Oh, je vais la garder. C'est pas souvent qu'il m'en fait, c'est plutôt rare. Peut-être qu'un jour il en fera beaucoup plus. J'ai remarqué ça aussi souvent avec euh, des aubépines, Il y a des aubépines hein, même dans la nature. Hein, qui sont plus florifères que d'autres. Pas mal d'endroits où il y a des raideurs assez importantes. Et je n'ai pas envie de découper ces branches. Donc je me disais, euh, voilà, je vais certainement poser plusieurs petites ligatures sur plusieurs branches. Pour une question d'esthétique, je vais certainement donc redonner un peu de mouvement à ces branches qui sont vraiment trop trop raides. Il y en a plusieurs, vous voyez, replacer certaines branches comme celle-ci. Celle-ci lui redonner un peu plus de mouvement en la, la baissant par là, celle-ci la courber un petit peu par ici. Je crois qu'elle est bien un peu longue celle-ci, je trouve. Bien un peu longue. Allez, on va faire bourgeonner en arrière. Rendez-vous dans un à deux mois afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même du résultat que l'on va obtenir en pratiquant cette taille. relativement très sévère, mais en général, une plante en bonne santé, bien nourrie, réagit plutôt bien à ce genre de travail. Peut-être que d'ici là, même, je pense que je vais prendre le temps de poser quelques petites ligatures. On va poser 2-3 fils sur les branches les plus raides, ça va être un petit jeu. Allez, on s'y met. Au boulot Bon voilà, j'ai décidé de poser un peu de ligature sur quelques branches, pratiquement toutes les branches un peu raides. Et puis pas seulement les raideurs, hein, essayer d'écarter un petit peu toutes les ramifications qui sont un peu proches les unes des autres. Ah, vous voyez, hein, les branches, là... Ça n'a jamais été ligaturé, ils sont carrément en contact l'une avec l'autre. Donc on va séparer tout ça, vous voyez vraiment j'écarte toutes les branches les unes des autres de toute façon à avoir quelque chose à la fois qui reste au maximum naturel, c'est-à-dire je ne vais pas forcer sur, le, sur la ligature. Je vais essayer de garder des espaces le plus naturels possible entre les branches. Je veux surtout pas que ça fasse trop artificiel, garder les mouvements qui sont déjà présents sur l'arbre qui se sont faits naturellement avec le temps voilà donc j'ai essayé de garder un maximum les mouvements le plus naturel j'ai juste fait en sorte de détacher certaines branches les unes des autres, essayer de rééquilibrer un peu mieux la répartition des branches, de façon à avoir quelque chose de sympathique. Je vois, j'ai encore celle-ci, là, je pourrais éventuellement y mettre un petit bout de fil, assez fin. Voilà. Alors ça, tu t'appelles ça, ça « défoliation », c'est ça Ouais. Ah ouais, putain, tu fais fort, Ah ouais T'en laisses un petit peu quand même pour que… Un tout petit peu. Ça fait office de tiers-sèvres entre guillemets ou... Ouais, ouais, ouais bah, même, même si tu enlevé tout, j'ai déjà tout enlevé, ça jaune derrière. Mais là c'est le bon moment quand un arbre qui est en bonne santé. Voilà, ah oui, il faut d'abord que l'arbre soit préparé au maximum avant. Hein. Ouais. Euh, que tu l'aies bien nourri, qu'il ait fait une belle pousse, tu vois. Ah quand oui. tu vois la pousse que j'avais, bon bah la pousse elle était ouais, ouais. vigoureuse, quoi, elle n'était pas finie. Ouais, voilà. ouais. On pouvait, je pourrais encore attendre. Hein. J'ai jusqu'au mois de juin pour faire. Ouais, mais j'en ai deux, trois peut-être à faire euh, mon lila entre autres, mais c'est voilà. pas assez haut là. C'est pas assez long. Ah, Donc là en même temps, bah, j'en ai profité, j'avais jamais ligature à cet arbre. Donc j'en ai profité pour lui faire euh, repositionner un petit peu les branches, parce que tu vois, tu as des branches qui se touchaient, là, comme ça, ça se touchait. Euh, voilà. Donc du coup j'ai repositionné, rééquilibré et essayé de garder au maximum son côté naturel. Ah, oui, Moi j'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres euh, entièrement au ciseau. Ah, sans ligature. Il y a combien Deux ans, c'est ça Non, t'es fou. Non, non. Pas dans trois ou quatre mois, j'enlève tout là. Ah, ouais. Sinon, ça marque. Hein. Oui, oui, oui, mais je surveillais, moi, quand ça gonflait, je lui dirais. Non, non, non, non. Là, là, je reviens dessus euh, dans, dans un mois, euh, un mois ou deux, hein. euh, genre, pff, à mi-juin. Euh, je vais observer comment est revenu le bourgeonnement. Tous les bourgeons qui ne m'intéressent pas, qui ont poussé trop en arrière, parce que ça, ça va le provoquer. Hein. Ah, il va ah, pour oui. plein pot, là. Ça subir, ça. Donc je vais surveiller les bourgeons, je vais choisir que les bourgeons qui m'intéressent et supprimer tous ceux qui, qui partent, dans les, ceux qui partent en fourche comme ça, dans les coins, ouais. dans les, à la base des branches, tout ça j'enlève. Ouais, euh, okay. euh, quand il en part trop, toi, par exemple ça, les bourgeons ils partent en oui. ouais, l'un en face que... de l'autre. Ouais. Euh, dans la construction d'un arbre, il y a une règle, hein, que ce soit au niveau du tronc, quand tu montes ta première branche, deuxième branche, ta branche arrière, euh, toutes ces branches euh, peuvent pas être l'une en face de l'autre. J'avais lu ça, j'ai un ça. Au niveau esthétique, ce est, est pas, lu, est pas ouais. top quoi, ouais. donc tu fais pareil dans la construction de tes branches aussi. Oui tout. d'accord. Tu, ouais, tu continues jusqu'au bout, jusqu'à la pointe de ta branche, tu si continues toujours t as, t as à alterner tes bourgeons. Donc si tu as deux bourgeons qui partent comme ça, tu en dégages au moins en dégages au moins D'accord. Voilà. Après c'est moins grave sur les cimes. Ouais. Voilà, Mais que quand tu arrives sur la cible. Que ce soit un pin ou un autre arbre. Que soit l'arbre. Sur les pins, c'est encore pire, des fois ça pousse au rayon de vélo. C'est ça que j moi, Donc euh, les rayons de vélo, il faut surtout les, pas en garder, tu gardes que deux. Ouais, tu ouais. peux avoir cinq bourgeons, tu en gardes deux. Donc les bourgeons qui sont déjà. Là, préparés. en ce moment, je suis en train de faire les chandelles, je suis en train de passer. Oui, Je fais en même temps la sélection de chandelles. D'accord. Donc en même temps, je vis les, les, les, toujours la plus forte. D'accord, la, la plus grosse. la plus grosse. Celle qui. Il y en a trois. T'as trois chandelles, il y en a une qui est plus forte que les autres, toujours, en général. D'accord. Ouais. C'est là je la vire, et je garde les deux petites. Et s'il y en a une une forte, une moyenne, une petite, je vais virer la grosse, pincer la moyenne et laisser la petite. Ok, mais ça, une, euh, une branche. Ouais. Un truc comme ça, une branche. Ouais. Dans le pain aussi. Dans le pain aussi, le pain aussi. Tu, okay, laisses de, ouais, tu laisses ouais, de là, départ. Je te, là, je te répète ce que j'ai mmh. déjà lu dans des trucs à la con pour que ça rentre bien. bien. Mais ok, d'accord. Ouais, mais là, je vois un peu l'idée. Okay. Ouais c'est joli, c'est quoi ton arbre ça Ça c'était un fusain d'Europe, Eonimus euh, europeanus, ça pousse beaucoup dans les bois chez nous. Ah oui, en fait t'es parti d'un gros morceau toi déjà Oui, oui, oui. celui-là il poussait dans les cailloux, il était dans les, dans les pierres, ouais. donc c'est pour ça qu'il a les racines comme ça. Euh, après il y a quelqu'un qui m'avait suggéré de remplir ici et de faire comme un ouais, niagari, faire plutôt un arbre sur roche, toi. vois. Ah oui, oui, oui. Tu de faire. Moi, je le mets bien comme ça en Nagari Niagari, c'est le style sur euh, racine aérienne. Ouais, voilà. ouais, je... Voilà, donc tu vois, voilà, ben, il est... là, il fleurit, ah. toi. voilà. C'est le, voilà, le même, voilà, hein. c'est le même. Oui. Toi, il n'y a qu'une seule fleur, hein, c'est là. <rire> donc ça, c'est le fameux que tu m'as montré tout à l'heure Non. Non, non, non, ça, c'est le Onimus alatus. Et ça, c'est l'Onimus européen. C'est celui qui pousse naturellement, sauvage, qui pousse chez nous. Celui-là, celui c'est celui du local. Voilà. Là, on est dans le local. L'autre, c'est tout le trou en pépinière. Oui, mais il est joli. Il est très beau. Ouais, euh, euh, Celui-là, celui euh, à l'automne, il prend un joli feuillage orangé. Légèrement orangé, jaune-orangé. Bon. Euh, L'autre, il prend un feuillage d'un rouge euh, pétant. Eonimus. Euh, euh, Eonimus euh, alatus. Ouais, Comme ça se prononce, alatus c'est celui-là à la ouais c'est celui -là, là. c'est celui-là qui est là là Ça, est Bah tiens, amène le jardinier faut que je le mette dans hein. faut que je le rends sur son conteneur parce que là, avais... ouais ouais c'est celui-là parce que des fonds jardinier tu peux trouver un sympa euh... voilà petit pas très cher et tu voilà sais... tu peux tu peux t'amuser à travailler dessus là bon moi c'est une bouture que j'ai entièrement que j'ai travaillé depuis le début hein. il a soif il faut que je je le mets dans un conteneur plus grand Bah là, quand il, a, quand il est comme ça, là il en souffrance. En fait. J'aime pas, j'aime pas quand les arbres atteignent cette, euh, ce là Ça c'est pas, pas bon ça. Ah oui, oui. quand c'est mou pas. comme ça, euh, c'est jamais bon. Donc euh, là, on va trouver un conteneur de remplacement. Voilà, c'est la même taille. Hop. Ah bah, on non, on sent, euh, sent l'œil du maître. Là. Un pot cassé, un regard sur un autre pot, c'est le même. C'est ah, ouais, parce, c est c est parce que ça, ça vient de la même livraison. Oui, oui, non, mais bon, oui. je vais, je vais aller ouvrir l'eau parce que là-dessus, a vraiment soif. Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Donc, tout de suite, vous allez pouvoir voir la suite du travail un à deux mois plus tard. Je vous dis donc à tout de suite. Il s'est découlé un peu plus d'un mois depuis la défoliation de ce fusain. Puisque j'avais fait sa défoliation le 1er mai et la pose de la ligature le 3 mai. Voici le résultat, alors depuis j'ai fait quelques ébourgeonnements, quelques pincements pour équilibrer un petit peu, vous voyez, des branches qui poussaient beaucoup plus fortes à certains endroits et il y avait des branches aussi qui poussaient dans des endroits qui n'étaient pas forcément bien placés, aussi par exemple celle-ci qui poussait tout droit, je lui ai posé un tout petit fil pour qu'elle pousse un peu plus horizontale, Voilà. Quelques petites choses comme ça qui ont été faites entre, entre temps. Vous voyez par exemple cette branche-là qui sortait carrément ici, je l'ai pincée. Certainement qu'il faudra que je lui pose un fil pour essayer de lui donner un mouvement de façon à ce qu'elle aille avec l'ensemble. Depuis, ben, les fraises des bois ont poussé, hein, vous voyez il y en a. Elles sont même très bonnes, hein, mon petit péché là, hein, quand je viens au jardin. Alors, il est évident que... Mmh, elles sont bonnes. Il est évident que je vais retirer ces fraisiers au prochain rebottage. Là, apparemment, pour l'instant, vu comment je nourris la plante. Moi, personnellement, euh, s'il y a des détracteurs sur le fait de ne pas laisser des plantes avec vos arbres, je ne vois pas l'importance à partir du moment où, de toute façon, on met ce qu'il faut au niveau nutrition. Ça ne pose pas de problème. En plus, ça a même un avantage, c'est que ça produit de l'ombre sur le pot. Ce qui fait que c'est le pot, lui, qui emmagasine le plus de chaleur quand il est en plein soleil. Mes arbres sont quand même placés une bonne partie de la journée en plein soleil. Je n'ai pas d'ombrière. Celui-ci, il est au soleil jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Quand le soleil cogne sur le pot, ça chauffe. Le fait d'avoir de, des, des plantes dans les pots, euh, très souvent, on peut justement ben, créer une ombre sur le pot et, et avoir plus de bénéfices que d'inconvénients. Après, c'est une question de nutrition. Voilà, si vous mettez ce qu'il faut pour nourrir à la fois les plantes qui sont dans le pot et votre arbre, je ne vois pas où est le problème. Je vous ai aussi parlé de la floraison au début de, de la vidéo, de celle-ci qui avait du mal à fleurir. Je ne la défolie pas tous les ans, donc je ne pense pas que ça vienne de là, parce que les années où je ne fais pas la défoliation, elle ne fleurit pas mieux. Donc cela reste vraiment un grand mystère pour moi de ne jamais la voir fleurir. Voilà, J'espère un jour l'avoir entièrement en fruits, ce serait tellement joli, ce serait vraiment euh, gratifiant. Si parmi vous euh, vous avez une réponse sur le fait qu'elle ne fleurisse pas eh bien écoutez je vous invite à me le mettre en commentaire ça peut venir de la, des techniques que j'emploie hein, c'est possible j'ai peut-être l'intention justement ben, peut-être d'aller ici si tranquille pendant deux ans on va voir Essayez. en tous les cas donc là j'ai refait une, une belle remise en forme donc j'ai décidé que l'an prochain du fait que j'allais la rempoter je ne la toucherai pas et je pense que je vais me retenir à ne pas la toucher pendant deux années que je vais vraiment rien faire dessus Exactement comme la petite que je vous montre au début de cette vidéo. Cette année, c'était l'année d'éfoliation. C'est une technique que j'emploie régulièrement. C'est que Je ne fais pas systématiquement sur tous mes arbres tous les ans. Il y a des arbres sur lesquels je ne le pratique pas tous les ans. Les érables, il peut m'arriver de le faire tous les ans parce qu'ils le supportent très bien. Et que c'est des arbres relativement très puissants. Le hêtre, comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui est ici, c'est pareil. Je ne le pratique pas tous les ans. Je le fais tous les 2-3 ans. Sur les orbes, vous pourriez le pratiquer tous les ans, ça leur ferait aucun problème, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire de le faire tous les ans aussi. Par contre, euh, les tailler sévèrement et les tailler court, oui. Pour ce qui est du retrait des ligatures, j'ai déjà fait une expérience ici. C'est pas encore le moment. La branche a eu tendance à revenir à sa position initiale, donc il est encore un peu tôt pour la retirer. Je pense que je la retirerai d'ici un mois. Celui-ci, je vous l'avais présenté aussi, je l'avais entièrement travaillé. Donc euh, par contre, là, il va falloir maintenant que je surveille parce que les ligatures sont quand même posées avant l'hiver, donc du coup, là, il ne faudrait pas que ça marque, je crois que je vais pouvoir peut-être les retirer, maintenant qu'il a poussé deux fois, je pense que les branches doivent pouvoir rester en position. Euh, voilà, pareil, ça hein, bourgeonne pas énormément, hein. c'est de l'éonymus, c'est du boule de neige, en plus il a vraiment un petit pot, euh, si je voulais vraiment que ça pousse fort, il faudrait que je lui donne beaucoup plus d'engrais, que je le mette dans un pot plus grand, et euh, donc forcément, il pousserait beaucoup plus fort que ça mais c'est quand même pas mal le résultat puisque c'est une deuxième pousse qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu. Et là, vous voyez, il continue de pousser, donc on va le laisser partir, on va le laisser pousser. Pareil, comme vous pouvez le voir sur le chèvrefeuille qui est derrière, le petit Lonicera periclinum, il a repoussé et par contre, lui, j'ai fait énormément de pincements parce qu'il avait déjà fait des pousses de presque 20 cm de long, donc il a entièrement pincé il y a quelques jours. Et là, cet érable, vous le connaissez, vous l'avez vu dans cette vidéo. Ici, j'avais fait une défoliation partielle sur laquelle je n'étais pas très satisfait. Il faisait des grandes branches, en fin de compte, avec des entre très longs qui poussaient à la base des intersections des branches. Ce qui fait que euh, c'était pas terrible. Comme c'est un arbre qui a tendance à être très vigoureux et à me faire des grandes feuilles, vous voyez même là encore des feuilles à des grandes feuilles, euh, j'avais décidé donc de le défolier entièrement. Je l'ai fait après celui-ci, je l'ai fait il y a à peu près un mois, à la mi-mai. Et vous voyez, hein, le bourgeonnement, il est très intense par rapport à l'éonymus qui est quand même moins fort. Là, on est sur des bourgeonnements tellement intenses que tous les jours, je suis obligé de vérifier, de contrôler, d'enlever certains, parce que les bourgeons partent à tous les niveaux et beaucoup dans les intersections des branches, à la base des branches, à des endroits où j'en ai pas besoin. Donc il faut surveiller très, très souvent, par exemple, j'ai deux branches qui partent au même endroit, une, une courte et une beaucoup plus forte, beaucoup plus longue avec des entre très longs. Donc celle qui pousse long et avec les entre-nœuds, je la supprime. Des fois j'attends un tout petit peu qu'elle se développe pour pas que toute l'énergie non plus aille dans le bourgeon plus petit qui se mette lui aussi à faire des deux entreneux trop longs. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut un peu jongler aussi. Faire attention en supprimant une branche qui pousse justement avec beaucoup de vigueur, ne pas faire en sorte que cette vigueur soit transférée sur un bourgeon que vous voudriez garder avec un entre court. Il faut essayer de jongler avec ça, c'est pas toujours évident. On joue un petit peu au ressenti, on essaye d'être cohérent dans ce que l'on fait. Vous voyez par exemple là on a une branche qui démarre et puis du coup là hop on a un entreneux très très long. Donc ce qu'on fait c'est qu'on vérifie en dessous ce qu'il y a. Alors là j'ai en dessous, j'ai un, deux, trois entrenœuds très courts. Donc je pense que, et là ils sont vraiment très très courts. Donc je pense que là il n'y a pas de problème, je peux pincer. Et ça permettra au très très court de se développer un petit peu. Ensuite, celle-ci, par exemple, vous voyez Là, j'ai des branches qui partent horizontales. J'en ai un, deux, trois. Et celle-ci qui part au-dessus ici. Donc. Euh, Là c'est à voir, par contre il faut que j'enlève ça ici, il y en a trois, J'en garde regarde que deux, voilà, vous voyez Et ici celle-ci, il n'y a pas d'œil à la base, donc celle-ci je la pince carrément, de façon à faire repartir un œil ici. Donc on va regarder d'autres exemples. Donc bien sûr sur les branches, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, donc bien sûr sur les branches, à la base des branches, partout vous avez des bourgeons qui démarrent. Avec l'ongle, j'essaye d'enlever les bourgeons, ils partent en dessous ici. Ils sont tout petits, on les voit à peine. Hein. Donc, il y a des tout petits bourgeons qui partent en dessous-ci. Ben, Ceux-là, avec l'ongle, je les enlève. Voilà. Et partout, comme ça, voyez. Là, vous voyez, par exemple, un bourgeon qui part en dessous avec mon ongle. Je l'enlève. Je fais ce contrôle-là partout. Là, c'est bien évident. Là, j'ai un départ de deux branches, comme ça. Et juste à la base, ici, j'ai un bourgeon qui part à la verticale, ici. Qui ne me sert à rien. Et il part juste à la base de deux branches qui partent à l'horizontale. Donc, celui-ci, j'en ai pas besoin. Je le retire. Ensuite, vous voyez, celui-ci, je pince. Donc il part vigoureux. Il n'a pas de petits bourgeons à la base. Si, il en a plusieurs et plus loin. À l'arrière. Par contre, j'ai des petits bourgeons que j'en avec les ongles. Celui-ci, je ne veux pas qu'il pousse avec vigueur, donc je le supprime. Je le pince. Et ces pincements-là, on va les faire partout. Dès qu'on a un entreneux trop long, on le vire. Là, j'ai deux branches qui partent avec des entrenœuds très longs. J'en ai une beaucoup plus courte ici. Celle-ci, je vais en pincer une et supprimer l'autre. Et je vais continuer ce contrôle-là tout le temps et régulièrement. Tous les jours à chaque fois je regarde mon arbre et je fais des bourgeonnements en fonction de la façon dont il se développe, de façon à ne pas avoir des bourgeons mal placés à des endroits qui ne m'intéressent pas. J'ai supprimé l'engrais aussi, peu de temps après, parce que quand j'ai vu qu'il commençait à démarrer avec des entreneux relativement grands et des camps de feuilles, j'ai tout de suite retiré tout l'engrais et je remettrai de l'engrais éventuellement plus tard quand tu l'auras fini d'utiliser, tout ce qui peut rester en réserve dans le substrat. Pour l'instant, il ne manque aucun signe de fatigue, donc euh, voilà, il y va, il pousse, il pousse, donc dès que je vois que ça se ralentit, je remettrai de J'avais pu lire quelques petits trucs aussi euh, sur le, la manière d'améliorer un ébari, donc avec de la sphème, voilà, donc là comme j'avais un trou, vous voyez, ici j'avais un trou important, euh, au niveau du, du nebari qui est pas terrible. Moi ce que je veux c'est faire partir des racines donc j'ai un peu blessé les bases ici ici et ici et j'ai mis de la sciure que je garde toujours humide. C'est une manière d'améliorer le nebari. On va voir ce que, comment ça fonctionne. Je sais que les japonais le font beaucoup. Euh, ils utilisent à la fois la technique de la greffe mais aussi ils utilisent beaucoup ces méthodes-là pour améliorer l'nebari. Sinon euh, j'avais aussi fait une défoliation sur ce petit euh, Tilia cordata. Comme vous voyez, il est Bien reparti, alors euh, donc on va le laisser comme ça, mais on va plus le toucher. Les feuilles sont toutes belles, toutes propres. Elles ne sont pas dévorées par les chenilles puisqu'il n'y avait plus d'attaque de chenilles au moment où il a repoussé. Vous pouvez constater aussi les ormes derrière que j'avais bien déplumées, que vous pourrez retrouver dans cette vidéo aussi. Donc euh, vous voyez, je l'avais vraiment déplumé, regardez comment il a repoussé celui-ci qui est derrière et même mon petit homme qui est là-haut, hein, vous pouvez constater euh, vraiment, voilà, il a une petite pousse bien verte, bien belle pareil, je fais attention, je fais quelques pincements dès qu'il y a des branches qui poussent un peu longues et un peu vigoureuses je les pince ou je les supprime en fonction de ce que je veux obtenir au niveau de la silhouette de mon arbre surtout ne pas déformer sa silhouette, là on est bien donc là il y aura certainement de nouveau une nouvelle taille en général ce petit orme, comme je vous le disais dans la vidéo, euh, je le taille deux fois dans l'année. Il, il est très vigoureux, il est très généreux au niveau de sa pousse. Depuis la vidéo sur les ormes, vous voyez comment il a poussé. Vous pouvez voir derrière moi aussi la satsuki sur laquelle j'avais fait une taille rapide en retirant toute la floraison passée, sur laquelle j'ai réalisé un travail beaucoup plus précis de taille et de restructuration et de ligaturage dont je vous présenterai la vidéo prochainement dès qu'elle aura bien redémarré. Déjà, elle commence là, à redémarrer. Je vous ferai de plus en plus ce genre de format. on verra les techniques, les causes et les effets de ce que l'on applique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, c'est tout de suite. Et n'oubliez pas la petite cloche qui apparaît juste après pour recevoir les notifications. Mettez-moi plein de likes et bien sûr plein de commentaires. Ça fait toujours énormément plaisir. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.